Salut les rôlistes, et on se retrouve pour une nouvelle Chronique du Dragon hors-série création de personnages, aujourd'hui donc l'Appel de Cthulhu 7ème édition puisqu'on va bientôt commencer la campagne des Ombres de Yorxodot On est avec moi pour créer un des nombreux personnages victimes, participants aux Ombres et une des nombreuses victimes, tu peux l'y C'est probable, c'est probable, tu sais pas tu l'as pas traversé Oui oui Donc voilà on va pouvoir voir que la création n'est pas si différente de l'édition 6, euh, qu'elle soit anglaise ou française, mais il y a quand même quelques petites différences notables. Anthony, toi, tu as déjà euh, joué à Toulouse plusieurs fois, oui, oui, tu oui, as oui, créé voilà. plusieurs personnages sur différents systèmes. j'ai fait 6 je n'ai pas fait de 5, je n'ai pas fait la V6 en fait. Oui, oui, euh, oui, oui. Mais j'ai créé euh, plusieurs euh, personnages. Voilà, donc tu connais le système, tu sais à quoi des les caractéristiques et la plupart des compétences. Euh, donc il est possible qu'on ait besoin trop de s'arrêter sur des détails, mais ça nous permettra d'illustrer un petit peu cette création. Donc on va commencer par le petit cadre état civil en haut. Dans hein, joueur ouais, tu vas oui, pouvoir okay. mettre ton nom. Donc moi c'est Mike Filmore. Dans joueur c'est... Ah, ah Mike euh, joueur, joueur, oui. Tu peux... pour... Dans ouais. joueur c'est ton nom. Tu peux mettre le nom de ton personnage aussi, bah, c'est Mike mmh. voir, du coup. Ce sera donc le cousin d'un autre personnage que j'ai fait. Quoi. Oui, c'est moi qui ai demandé à mes joueurs de créer plusieurs personnages d'avance puisque bah, les hommes peuvent s'avérer mortels euh, et d'essayer de créer un petit peu des liens entre les différents personnages euh, du groupe pour avoir un, un pool d'investigateurs qu'on pourrait tous impliquer euh, même en cas de folie ou euh, de mort euh, d'un investigateur. Euh, ensuite, occupation. Donc, quel métier que tu as choisi pour Mike Fillmore Il sera journaliste. Journaliste, très bien. Euh, bon, alors, âge, sexe, hein, gens, ah, c si tu sais déjà ce que tu souhaites faire. Hein. Euh, euh, euh, ouais. Et Et ouais, oui. Très poudain. Voilà. Donc, ensuite, on va passer donc aux caractéristiques euh, qui se jettent toujours avec euh, 3d6, mais euh, le score de caractéristiques en V7 est passé en pourcentage pour correspondre et s'aligner avec les compétences, ce qui est plutôt pas mal en absolu hein, dans, mm. dans, dans, dans la façon de jouer. Euh, voilà, c'est juste un poil plus long à la création, mais, mais euh, c'est pas, pas de calcul, voilà. c'est vrai que c'est <rire> un choix tout à fait justifié. Et puis, bon, bah, effectivement, quand on fait des versions des versions, on essaye de changer le système. Bah, on osait le changer, quoi, parce qu'il n'y avait pas trop changé depuis la V1. Mais évident, y a dans de, de, de la, de la V1 à la V6, faire, mais... il y a beaucoup de contexte qui s'est ajouté, il y a beaucoup d'options, machin, mais foncièrement, la création de personnages était restée très très, très proche. Hein. Donc, euh, on va commencer bah, dans l'ordre du livre, on a la force sur 3D6. Ok. Alors, force 4, 5, 6, 7, 10, 10 Voilà, 6, alors, donc, euh, 3, 5, la, la, la particularité 5, de la V7, hein, on, le voit, on le voit sur la feuille, que ce soit pour les caractéristiques ou pour les compétences, euh, il y a trois scores, hein, une grande case pour le score en pourcentage, et deux petites qui permettent de mettre le, le jet qu'on va appeler majeur, c'est-à-dire la moitié, et le jet extrême qui est le cinquième. Donc là en l'occurrence les 3 des 6 c'est déjà le cinquième. Donc, voilà, là, tu peux le remplir 5e, par cinquième x 5, 5 et diviser par 2. C'est la petite euh, astuce qu'il te donne dedans euh, pour voilà. remplir plus aisément. Ce je vais... Je vais serait dommage de faire une feuille pas jolie. Ouais. Ensuite, voilà. la constitution c'est pareillement 3d6 et je pourrais multiplier par 5. Alors, 5, 9, 11. Donc, 11 pour la constitution, constitution extrême. Mmh, ça fait 50, 55 ouais. pour ton score et donc 27 ouais. pour le score majeur. Euh, voilà. C'est vrai que bon, faire comme ça, ça fait faire un tout petit peu de maths. Bon, sans détour, fournit même un tableau, hein. C'est euh, tu vrai qu'ils fournissent un tableau ah des cinquièmes et des demi e On va pas oui, du oui, tout capable ça. de le calculer. Voilà. Euh, ça bon, triste. ouais, non, moi, bon, moi, ça me paraît un peu superflu. Tu vois, il y a un tableau. Voilà, des demi- et des cinquièmes. De, ouais, le score bien. de 1 à 100. Et puis, qu'est-ce que ça fait en demi et en cinquième? Donc, on n'a même pas besoin de se fatiguer à, à faire un petit peu d'algèbre augmentable. Même si c'est pas sorcier. Euh, la taille, ce sera 2d6. Plus 6, cette fois. Okay. Alors, Donc, on va tirer un minimum ligue. un peu supérieur, malheureusement. 2d6 Donc ça fait 9. Ah ouais, je suis pas Ok, bah, petit ou, ou 9, euh... et 22. 22. Voilà. Ensuite, nous avons la dextérité sur 3d6. Ok. Hop. Fait... Bon. c'est un 5. Alors, ça fait 11, plus 3, 14. 14. De 14 pour le cinquième, 70 pour le score, donc 35. Pour le score, après la dextérité, nous avons l'apparence, pareil, 3d6. Oui, tu veux par ça. ça. toujours, oui, pour le score. Alors, 8. Oui, bah oui, C'est juste qu'on change l'ordre de remplissage. Oui, apparence, oui. Ensuite, intelligence c'est 2d6 plus 6, c'est comme la taille, il y a un minimum de... D'accord. Le point est garanti. 7, 8, plus 6, c'est 14. C'est ça. C'est ça. 14 donc, 15, 60, 10, 35. Le pouvoir, c'est 3d6. Alors, 9, 12. 12 en 12 pouvoir, enfin 5ème de pouvoir, 60 en pouvoir. Donc, as un somme personnage qui m'a as l'air assez équilibré, hein, Tout est à peu près autour de 50. Il y a ouais, pas de score vrai. catastrophique, il n'y a pas, y pas a de score gigantesque. est 40. C'est autour de 50, quand même. Ça reste correct. Euh, l'éducation à 2D6 plus 6. Alors, 12 plus 6, 18. Donc, 18 en éducation, hein, Ce qui fait un magnifique 90 en éducation. Et Donc, 1 un personnage qui a fait beaucoup d'études, donc il y aura pas mal de, de... de compétences au de démarrage. Selon, selon le mythe. Et enfin tu vas pouvoir calculer ta chance sur 3D6. Ok. Également. Alors... 3, 4, 5, 6, 7. Pas beaucoup. 7. Donc ça te fait 35 en chance, tu peux retourner dans le tableau. Et la chance est autant à une caraque sous laquelle tu peux être amené à tirer qu'un euh, pool de points que tu peux essayer de sacrifier pour modifier un petit peu euh, eh ben, la chance de ton personnage. Ouais. Alors, quel âge a Mike 28. 28 ans, donc euh, entre 20 et 39 ans, tu vas avoir droit à un jet d'expérience en éducation. C'est le modificateur d'âge. Les personnages plus âgés vont pouvoir augmenter leur éducation, euh, mais vont éventuellement perdre de la force, de l'externité, etc. Toi, tu perds rien, t'as juste un jet d'éducation. Ok. Bon, faut que je rate quand même jusqu'à 90. Faux au-delà de 84. C'est bon. Euh, très bien. Ensuite nous allons passer à l'impact et la carrure. Donc qui se calcule basé sur la force et la taille. Hein. L'impact c'est les dégâts que tu ajoutes sur les, les attaques au contact, hein, que ce soit avec une arme au sang. Et la carrure, c'est juste une petite valeur qui permet de comparer deux personnages entre eux ou avec une créature, afin de savoir en cas de lutte qui a un, un, un amont sur l'autre. Donc euh, ta force et ta taille. Alors, j'ai 50 en force et 45 en taille. Ce qui fait 95, on se reporte le petit tableau, donc ça fait un impact et une carreau de 0 tous les deux. Là, tu on peux les indiquer en bas. Ah. Oh. Voilà, c'est ah. simple. Euh, pour les points de vie, euh, constitution et taille. Alors euh, taille, j'ai 45, donc constitution tu 55. Donc ça fait 100 divisé par 10 et ben ça fait exactement 10 points de vie. Et enfin, pour calculer le mouvement, hein, des fois qu'on a besoin de comparer la euh, vitesse de deux protagonistes, euh, le mouvement se calcule en fonction de la force, dex et la taille. Alors, 50, 70 et 40. Non, attends, donc, 45 en taille, 50 en force et 70. Donc, tu le as contexte. les, tu as la force et dex qui sont tous les deux supérieurs à la taille, donc tu as un mouvement de 9. Extrêmement rapide. Oui, parce que petite taille veut dire que tu passes pas grand chose. Effectivement. Euh, donc, c'est vrai que voilà, ça peut être assez logique. Donc, le choix de l'occupation. Donc, tu m'as dit que tu déterminais vers un journaliste, c'est ça? C'est ça. Alors, euh, Auparavant, dans les anciennes versions, les anciennes éditions de la de Cthulhu, les métiers avaient tous donc une liste de compétences et des points à répartir qui correspondaient à éducation x4. Dans la V7, certains métiers ont des points d'occupation basés un petit peu sur une autre caractéristique. En général, éducation x2 et autre chose x2. Mmh. Euh, pour journaliste, je pense que ça n'a peut-être pas changé, par contre, journaliste, c'est quand même éducation x4, c'est ça. Mais tu vois, si on a, on a un inspecteur, par exemple, qui a éducation x2 plus Dex ou Force x2. C'est pas uniquement sur l'éducation. Euh, alors donc tu vas avoir euh, donc, 90 x 4 donc euh, 360 points euh, de compétences à répartir. Okay. Voilà. Okay. Quelque part. Euh, le crédit recommandé recommandé de 9 à 30. Peux Attends, sur ton bon quoi, bureau, je... Le crédit recommandé. Ah. Euh, donc le crédit qui est la, la compétence qui vient. Euh, déterminer le, le niveau social du personnage ainsi que euh, bah, sa, sa fortune. Hein. Auparavant, c'était tiré sur un dé au hasard, euh, permet, permet effectivement donc, de, de jauger. Et chaque euh, occupation décrite, euh, bah, il donne un, un ordre d'idée du crédit. Euh, C'est-à-dire que bah, effectivement hein, si tu veux mettre 80 en crédit, il va falloir expliquer pourquoi ton journaliste, probablement qu'un pigiste qui remplit des lignes, fait des millions de dollars euh, oui, dans oui, le journalisme. Oui, c'est pas tout à fait logique. Donc, c'est pour donner une indication, évidemment. On peut assouplir la chose. Euh, donc, il va falloir que tu notes les compétences que je t'indique ouais, euh, pour, euh, comme étant les compétences de ta classe. Okay. Je, je l'ai coché. Tu les en après, ah, tu ah, fais là, ça. Alors, tu as art et métier, art ou photographie au choix? Non, de, euh, photographie, ouais. photographie. Ouais. La métier, c'est une compétence générique hein, dans laquelle tu remplis des, euh, des particularités. Là, il y a art ou photographie proposée, mais il a très bien avoir sculpture, peinture, ou autre, musique. Euh, bibliothèque. Et la compétence Lovecraftienne par excellence. Histoire. Il faut toujours lire mes livres. Alors, histoire... Hop, Langue maternelle pour pouvoir okay. les préciser, je ah bah ben non c'est pas possible bon ce sera ton oui, anglais j'imagine, pour ton personnage. euh psychologie. Psychologie, psychologie, ah, okay. voilà. Une compétence sociale au choix, donc entre baratin, charme, intimidation ou persuasion. Oui, donc, le baratin oui. c'est, euh, dans le flot des oui, paroles, essayer oui, de, oui. de bloquer un peu les personnes s'ils ont pas le temps d'infléchir. Charme, bah ça part lui-même, hein, c'est par la séduction. Euh, on essaye de faire apprécier des personnes pour obtenir quelque chose. L'intimidation, bah, c'est peur. Que hein ce soit violente, ou, ou juste une attitude euh, qu'on peut, qu peut considérer comme effrayante. Et enfin persuasion, qui est plutôt par l'argumentation posée et intelligemment amener la personne à qui tu parles est d'accord avec toi. En... Très bien. Et enfin, deux compétences au choix. Qui correspondent logiques, euh, répond logiquement à un journaliste, peut-être à, à peu près ce que tu veux, hein, techniquement soumis à l'approbation de ton MJ, c'est-à-dire moi. Écoutez, écoutez ça, ça passe bien. Aucun problème. Alors. Et votre... Euh, je cherchais tu tresse, sais, je connais pas toute tête. tout euh, peut-être pister, ça pourrait être pas mal. Pister, pourquoi pas ouais, Pour un journaliste, ah, je, je pense que ça, fait, fait, ça a du sens pour un journaliste. Ça dépend de ce qu'il fait comme, comme journal et comme article, mais oui. Si tu, si tu penses que ça correspond à l'idée que tu fais de ton personnage, ça ne pose pas de problème. Très bien. Voilà. Ok, et donc bah, maintenant, il va falloir que tu répartisses ces euh, 360, 360 points, points parmi ceux-là, en prenant en compte les points automatiques entre parenthèses, et tu n'oublies pas de mettre des points dans le crédit. Ouais. Donc pour essayer d'obtenir entre 9 et 30, qui est le chiffre conseillé. D'accord. Donc tu as terminé de remplir euh, tes oui, compétences. Tout à fait. Je de remplir les demi me... et les cinquièmes. Je fais donc remplir ça, Voilà, je... Je fera, euh, on le fera dans un bon instant. Euh, donc ton niveau de vie, euh, tu as choisi 30 ans en crédit, c'est ça alors oui. Donc voilà. ça euh, ça correspond à un niveau de vie euh, appelé moyen. Donc un investigateur au revenu moyen peut s'offrir un certain confort, trois repas par jour et se faire plus plaisir de temps en temps. Mmh. Logement une maison ou un appartement modeste en tant que locataire ou propriétaire peut descendre dans des hôtels pratiquant des prix modérés. Voyage toute forme de voyage ordinaire, mais pas en première classe. À l'époque moderne, l'investigateur possède probablement une voiture fière. Donc, là, on sera dans les années 20, Ça ne rentre pas en ligne de compte. Euh, Est-ce que ton personnage possède euh, des armes un mmh, pistolet pour se défendre. D'accord. Donc, euh, tu mettras des points d'intérêt de, de personnel si tu le souhaites euh, sur la compétence arme de points. Une fois que tu as réparti dans tes, tous tes points de carrière, tu vas avoir le droit à l'intelligence x2. Point de loisir, que tu peux librement mettre dans toutes les compétences, sauf une de prelou, bien sûr. Intelligence 2 Oui. C'est ça. Tu vas pouvoir à nouveau les répartir dans les compétences, toutes celles que tu veux, y compris celles dans lesquelles tu as déjà misé. Ah ouais, ça marche. Donc Anthony tu as terminé de répartir tes points de compétences libres, est-ce ouais. que tu peux nous parler deux secondes des choix que tu as faits pour, pour ton personnage, enfin définir un peu plus Ok, bah, vu que c'est un journaliste déjà, tu veux que je parle des trucs obligatoires ou des autres choix Des compétences libres. Les compétences libres, c'est déjà. D'accord. Alors, euh, donc, bah, les compétences libres, j'ai pris arme de poing. J'ai pris l'arme de poing pour que mon personnage soit quand même capable de se défendre avec une arme. C'est bon. Voilà. Je sais que c'est important. Ah oui, c'est <rire> vrai que ça vivre. peut servir à... de voilà. servir de l'arme. Donc euh, j'ai mis un petit peu en conduite aussi. Mm -hmm. Voilà. Euh, parce que pourquoi il ne saurait pas se servir d'une voiture en tout cas Il n'y a pas de raison. Mike est amené à être en déplacement. Hum. Euh, j'ai mis un petit peu en discrétion parce que c'est genre il est du genre un peu curieux et donc euh, quand il cherche des articles des fois il se planque pour écouter des gens, ce genre de choses, etc. Donc la discrétion Exactement. nous semblait bien adaptée. Voilà. Euh, ensuite, ben, j'ai mis un petit peu en persuasion aussi, parce que pour récolter des informations ça vaut toujours être de Se faire des alliés et de... Voilà. de parler correctement avec les gens. Et j'ai mis aussi entre deux objets cachés pour les mêmes raisons. Pour farfoyer. Voilà. Très bien. Euh, et ben nous arrivons vers la fin de ton personnage. Euh, il reste à... Donc on avait fait les points de vie, hein. il reste les points de magie et la santé mentale, évidemment, qui dépendent tous les deux de pouvoir. Donc tu as 60 en pouvoir, ce qui te fait 60 points de santé mentale. D'accord. Euh... Et donc ton cinquième c'est 12, ce qui te fait 12 points de magie. Ok. tout simplement. Et enfin, on va passer sur le verso de ta feuille de personnage. Et ici, dans le profil, nous avons euh, au moins les, les six premières catégories que tu vas voir remplir. La description, oui. qui concerne la description physique de ton personnage. Est-ce que tu as une idée d'accord, quoi ressemble Mike euh, Ouais, bah, du coup, il a l'air assez jeune, mmh. euh, blond, les cheveux courts, toujours bien habillé. Et en costard quoi. D'accord, oui, bon, c'est ah, assez fréquent de s'habiller pour prendre la ville là, très bien. Tu peux indiquer ça donc sur la description dans le profil. Je le Toujours en costume. Si tu as des idées d'adjectifs que tu peux laisser pour la première impression que laisse ton personnage, des exemples dans le livre, de sévère à musclé, à studieux, là, rond, jeune. Tu as jeune qui est évoqué. Si tu as 2-3 de, adjectifs comme ça, de l'impression que laisser Mike, ceux qui le croisent, c'est pas inutile. Ensuite, derrière, nous avons un, un certain nombre de catégories correspondant donc, au personnage. Donc Tony, ça va être des choses auxquelles il est accroché, ce soit des idéologies et croyances, des personnes ou des lieux importants pour lui, des biens précieux et des traits. Alors tout ça tu peux les choisir, mais il est également possible donc, de les tirer au dé si jamais tu n'es pas inspiré. Est-ce que bah, j'ai veux... déjà une bonne idée de ce que je tu veux, veux faire veux ton personnage Je bien les tirer au dé pour ce qui est, enfin, idéologies, croyances, personnes importantes. Dans Personnes importantes, je peux toujours mettre son euh, cousin notre personnage. Oh bah, si tu estimes que c'est justifié euh, euh, qu'il ah bah. qu tienne beaucoup à lui, mais oui, oui, bien sûr. Euh, de toute façon, bon, voilà, c'est un petit dédice à, à jeter par catégorie, mm -hmm. et euh, ça peut suffire à déclencher ton inspiration, même si finalement, du coup, tu prends l'opposé de ce que le ouais, t'a ouais. proposé. Hein. Tout Tout à fait. Euh, très bien, alors, donc, pour l'idéologie-croyance, je t'en prie un dédice. 3 3. Donc, euh, la science a toutes les réponses. Hein. Tu choisis un domaine qui enthousiasme ton personnage, hein. ça peut être l'évolution, l'exploration spatiale euh, ou d'autres choses, mais euh, mmh. lui, il place ses idéologies vraiment dans la science et moins dans l'art religieux. Mmh. Ok, ça marche, je n'ai jamais de sens, je vais réfléchir. Être... D'accord, mais du coup, est-ce euh, que ça, ça correspond à l'idée que tu te fais de ouais, ton non, un non, personnage mais qu un euh, qui peut le passionner dans la science euh, euh, Qu'est-ce qui peut faire que lui il croit plutôt à la science qu'à la religion dans les années 20 ou aux Etats-Unis ou encore beaucoup de gens quand même ouais, C'est qu pragmatique ouais, quand même. Très bien. Et qu'est-ce qui l'enthousiasme qu C'est ce qui est, je pense, est -ce qu une science particulière. Mm. Science humaine Science humaine. Suis... Ouais. Ouais. Il y a de dans le monde. Ouais, bah, je vais de sciences humaines. est par science, plutôt l'anthropologie psychologie, euh, la psychologie, euh, oui. psychologie, La psychologie, Donc, oui, je psychologie. La psychologie, on est va, elle n'est pas encore très fait en science, hein. euh, là, euh, Déjà que la psychiatrie, euh, ça n'existe pas hein. psychiatrie, on parle plutôt d'aliénisme. Euh, C'est vrai que les 20 à ce niveau-là, ne sont pas encore euh, très développés, justement. Peut-être que Mike est passionné par ce qu'on pourrait découvrir du cerveau et euh, de son fonctionnement. Personne importante. Euh, tu as jeter euh, des 10 suite. Vas-y. 6, euh, 6. On part de la personne qui lui a enseigné sa compétence d'occupation la plus élevée. Réfléchissez où il peut l'avoir apprise, à l'école, en apprentissage, en famille, etc. Et euh, en deuxième Didis pour déterminer la raison pour laquelle cette personne est si importante aux yeux de Mike, de, elle lui a appris quelque chose, effectivement, que pour l'instant c'est clairement un grand mentor. Quelle est ta compétence euh, d'occupation principale Mais Je pense que que est photographe. C'est de... absolument. Oui, oui, Très bien, donc, euh, donc, donc tu, vas tu vas déterminer quelqu'un qui t'a enseigné là, là, à t'y repérer dans une bibliothèque, Chercher de l'information, ça peut être aussi bien un, un mentor de doctorat, un, mmh. un tuteur dans, une, dans les, les premiers boulots ou, ou, ou un autre. Hein. Un professeur, c'est un, un professeur, un professeur de quoi parler mmh. D'histoire. Vu, vu que je suis mon nom d'histoire, mmh. ouais, tu peux créer ton professeur d'histoire, essayer de lui trouver un nom. D'accord, tu ne l'as pas trouvé de nom. Je reste. Un lieu significatif. Euh, donc un lieu significatif pour ton personnage. Est-ce que tu y avais songé à un endroit qui lui plaisait particulièrement mmh. donc, très important pour lui bon, Tire Donc tu viens de tirer l'université comme lieu significatif de ton personnage. Mmh. Euh, est-ce qu'il est qu y a une raison pour laquelle il est accroché à, à ce lieu particulièrement Pourquoi ouais, est-ce que... Il a, qui qui est il a a quand, quand même passé des années, il a énormément travaillé à l'université. C'est ah, un endroit où il a passé énormément de son temps. D'accord, euh, c'est un lieu spécifique de l'université ou absolument non. tout le campus euh... non, En particulier la bibliothèque. D'accord, la bibliothèque de l'université. Et euh, il sera toujours temps d'ici le démarrage de, de la campagne de, de retravailler un petit peu ces aspects du trait. Je trouve ça intéressant de les montrer. Euh, un bien précieux, est-ce que tu as une idée de bien précieux pour ton personnage un objet auquel il tient tout particulièrement ouquel, un, appareil soit. un appareil photo un appareil photo c'est correct et euh, à nouveau pareil est ce que question est ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle il tient est ce que bah, c'est juste qu il y a plus longtemps est ce qu'il a eu quelqu'un d'important qui lui refaire ou justement il se l'a acheté avec son professeur enfin, il non il se l'a acheté tout seul justement il a beaucoup travaillé pour l'obtenir il ouais, a acheté pour avoir son premier appareil voilà, du coup, aime bien. Très bien. Et nous arrivons sur les traits. Euh, quels sont les traits définissant euh, ton personnage euh, des, des curieux déjà. curieux. Donc, ce sera son trait principal. Ce sera quelque chose qu'il tient, qu'il assume, d'être curieux. Mm -hmm. euh, ce qui me paraît tout à fait correct de toute façon pour un journaliste. Et enfin, parmi tous ces traits que nous venons de définir, tous ces, ces, ces éléments du profil il va falloir que tu choisisses une attache vitale parmi ceux-là, c'est-à-dire qu'est-ce okay. qui, parmi ces choses auxquelles ton personnage tient, est le plus essentiel pour lui. Euh, à savoir que, donc, ce, cette attache, cet attache vitale sera partiellement protégée euh, du vilain derrière l'écran, le, euh, <rire> car euh, les règles intimes, et je, je m'oubliais, c'est pas le problème, euh, qu'il est impossible de retirer l'attache vitale à un personnage sans qu'il ait moyen euh, d'agir, d'essayer d'agir. Il y aura forcément au moins une action que tu peux faire <rire> ou un jet de dé que tu pourras essayer plutôt que de le perdre. Je ne peux pas gratuitement te l'enlever dans la narration. D'accord, bah, j'ai bien l'université. Très bien. Oh, J'aime bien faire voler les universités <rire> pourtant. <rire> voilà. Euh, Après, le reste, ce n'est pas, enfin, c'est qu'à les cicatrices, hein. ça Voilà, les cicatrices. Ben non, mais tu mais peux les... souhaiter avoir des cicatrices dès le démarrage. Après, il faut à euh... moins de vouloir euh... commencer euh, <rire> handicapé, c'est pas obligé de, de s'en voilà. mettre. Voilà. Euh, ouvrages occultes, euh, sorts et artefacts connus, donc, il n'y en a pour l'instant aucun, heureusement. Voilà. Et rencontre avec des entités étranges, ne t'inquiète pas, ça viendra. Je m'en doute pas. Nous avons ici, donc, une case pour les amis investigateurs, tu les rempliras, je pense, au début de la partie, pour pour avoir des notes sur les autres joueurs mmh. L'équipement et position, est-ce que tu souhaites avoir un équipement particulier euh, quelque chose de notable, autre que... Bah, que que, que j'ai. Un... photo Ah un... oui, bah, l'appareil photo, tu peux le mettre, oui, justement, ça. ça fait partie des choses un peu notables Ce n'est pas des choses évidentes que, que ton personnage, okay. euh, tous les personnages ont sur eux Après c'est gros un appareil photo, je pas, genre, sur moi, dans ma poche peux... Voilà, pour ça, <rire> c'est clairement pas évident d'avoir un appareil photo donc ici non, à côté nous avons la case richesse, découpée en trois parties, euh, les dépenses courantes, donc ça c'est une petite règle pas pas débile de la V7, c'est-à-dire qu'en fonction de ton niveau de vie, donc toi par exemple c'était moyen, c'est ça, hein, avec un crédit entre 10 et 49, c ça. tu peux noter 10$ dollars en dépenses courantes, et donc euh, bah, lors du jeu, euh, on assumera que toute dépense inférieure à 10$, dollars hormis, si vraiment tu te mets abusé et usé de cette règle, ce qui est rarement l'occasion d'être le cas dans, dans l'Appel de Toulouse, c'est pas non plus central pour mmh. les détentions, bah, on, on va pas s'amuser à compter les pièces. Quoi. Donc euh, tout ce qui sera en dessous de 10$, dollars on le jettera pas, hein, donc euh, tout personnage pourra bah, manger s'acheter un paquet de cigarettes sans qu'on réfléchisse à s'il a les moyens de le pays. Donc ça, ça permet de fluidifier un petit peu le jeu. Ensuite, euh, le capital, c'est-à-dire tout ce que tu pèses, si tu as une voiture, si tu as des actions, si tu as une maison, tout ça, ça dedans. Est égal à ton crédit x50, c'est-à-dire donc 1500 dollars. Ok. Donc tu pourras détailler ce que tu possèdes, hein, là-dedans, si tu as une voiture avec, etc. Et enfin, les espèces, c'est-à-dire littéralement ce que tu as dans ta poche, et eh bien, c'est ce ton crédit x2, donc 60 dollars. Euh, Mike commencera donc avec 60 dollars en poche, et tout achat un peu difficile sera à gérer autrement. Donc, si tu n'as pas d'équipement particulier au-delà de euh, l'appareil photo, arme à feu aussi. Donc tu souhaites juste posséder une arme à feu, euh, une arme de poing, c'est ça mm -hmm. Moi je m'en réfère donc, au et livre. Un semi-auto du coup. Un semi-automatique, je te propose un, un semi-automatique calibre 22, à canon court, donc une arme qui ne prend pas trop de place et qui peut se ranger dans une poche. Ouais, ça va. Très bien, tu peux le noter, calibre, calibre 22, pardon. Calibre 22. Calibre Oui. Ok. Alors. Tu as ordinaire, majeur et extrême, ça. donc ça, ça correspond à ta compétence arme de poing Ok donc 50, 25, 10... Très bien, ensuite les dégâts. Les dégâts ouais. Alors en dégâts c'est 1 des 6. Okay. La portée de base c'est de 10 mètres, donc tu auras un des malus sur ton tir si tu tires jusqu'à deux fois la portée de base ah, okay. ouais, et tu auras deux malus si tu tires jusqu'à quatre fois la portée. De base. Okay. Euh... Après il y a cadence, capacité. Voilà. Cadence euh, c'est 1 entre parenthèses 3, donc là c'est la règle qui permet de choisir de, de tirer trois balles. Euh... Ah bah oui non, c'est là qu'ils interviennent, les démalus. Là. Tu tireras à, à ordinaire, majeur et extrême en fait, en fonction de la distance. Mmh. Et euh, okay. les malus interviennent eux si tu choisis de tirer deux ou trois balles. Euh, tu peux, euh, au début de ton tour, au lieu de dire, lieu de dire euh, simplement que tu tires, coup, tu peux saisir. tirer deux ou trois coups mm -hmm. mais euh, ce, sera, voilà, ce sera un effet euh, de rapidité auquel va s'appliquer bah, forcément le recul du tir précédent mm -hmm. donc il aimé. sera matérialisé par un démalus puis un deuxième démalus sur le troisième jet de tir euh, si tu souhaites tirer toutefois donc c'est toujours possible en cas de personnage acculé, ça peut être pratique de quand même vider 3 balles Effectivement La est capacité est de 6 okay dans le chargeur, et enfin euh, la panne n'arrivera que sur 100, une arme très fiable, euh, dès l'air classique. Voilà, bah, cette création de personnage est terminée, merci Anthony d'avoir de, de, participé. Voilà, tu es un personnage prêt à être sacrifié sur l'autel des ombres de Voilà. Bon, euh... Ça serait bien qu'il dure quelques parties quand même. Mais voilà, ouais. bah on se retrouve après la première partie pour refaire un personnage en <rire> <à> Anthony. <rire> Exactement. Euh, voilà, Tu vois quelque chose à ajouter euh, Non, pas rien de spécial. Et ben, bah, il n'y a plus qu'à. Euh, D'ici là, à tous, bah, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique du dragon, hors série ou non. Et puis à très bientôt. Ciao Au revoir